La bataille de Salamine. Depuis 490 avant Jésus-Christ, il y a des guerres entre les Athéniens et les Perses. La bataille de Salamine s'est déroulée en 480 avant Jésus-Christ. Le commandant des Athéniens était Thémistocle et celui des Perses, le roi Xerxès. Elle a eu lieu dans le détroit de l'île de Salamine et elle s'est terminée par la victoire des Athéniens.